Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi je vais voter Nicolas Dupont-Aignan le 10 avril. Donc euh, je rappelle qu'il est nécessaire de voter le plus à droite possible. Euh, J'ai fait une vidéo là-dessus euh, qui s'intitule « Le Christ est d'ultra-droite » que je vous invite à visionner pour comprendre euh, ce point de vue en fait. Donc ce qui veut dire que j'exclus tous les candidats d'extrême-gauche, c'est-à-dire Artaud, Poutou, Roussel, Mélenchon. Et je rappelle que le magistère de l'Église condamne le communisme comme étant intrinsèquement pervers. C'est l'encyclique Divini Redemptoris de Pi XI, publié en 1937. Ce qui veut dire aussi que j'exclus les candidats de gauche, J'ado Hidalgo, Macron. J'exclus le, le candidat centriste, euh, Lassalle. Et j'exclus la droite molle, Pécresse. Donc ce, ce, qui, ce qui fait qu'il reste en fait les candidats euh, dits d'extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Alors globalement, ces candidats ont des problèmes très similaires. Ceci dit, je vais vous expliquer pourquoi euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, a quand même un petit avantage. Euh, donc le, le véritable enjeu à court terme de cette élection, c'est de sortir de la dictature sanitaire, que l'on retrouve nos libertés publiques. Euh, assez rapidement, et euh, donc les trois candidats euh, veulent la suppression euh, des passes et ne pas rendre la vaccination obligatoire. Ceci dit, Nicolas Dupont-Aignan est le seul non vacciné ou prétendu tel, et par ailleurs, euh, Zemmour et Le Pen se sont très bien accommodés de la dictature sanitaire, contrairement à Nicolas Dupont-Aignan qui a toujours été euh, vent debout contre les mesures liberticides euh, Qu'ont été les confinements, les couvre-feux, euh, le masque, etc. Euh, donc c'est pour ça que je, je ne fais absolument pas confiance en Zemmour et Le Pen pour nous sortir de la dictature sanitaire. Euh, D'ailleurs, euh, Zemmour a changé d'avis entre temps, euh, entre le début de la campagne et, le, et maintenant, il, il a changé d'avis sur le, sur le pass et, l, et la vaccination. Ensuite, le deuxième enjeu de moyen terme de cette élection, euh, c'est de rétablir notre souveraineté par le Frexit, la sortie de l'euro, de l'OTAN, de, des accords de Schengen sur l'immigration. Euh, tout simplement pour que nous retrouvions notre, euh, notre maîtrise de, de notre destin, car actuellement, euh, nous n'avons aucun levier d'action pour sortir de toutes les crises euh, économique, social, euh, nous n'avons aucun moyen, de, aucune marge de manœuvre. Du fait de nos appartenances à ces institutions, nous n'avons aucune manœuvre euh, diplomatiquement, euh, économiquement et, et même euh, législativement, d'un point de vue législatif. Donc là, il y a un avantage encore à Nicolas Dupont-Aignan, parce que il proposera un référendum sur le Frexit. Et Marine Le Pen et Zemmour ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Euh, et Nicolas dupont dimion veut sortir de l'OTAN, contrairement à Zemmour et Marine Le Pen. Euh, sortir de l'OTAN est nécessaire parce qu'on euh, on est entraîné dans des guerres illégitimes, des guerres menées par les États-Unis. Euh, et par exemple, là, du coup, on est un peu embrigadé... Euh, euh, contre la Russie euh, dans ce conflit euh, avec l'Ukraine et euh, voilà je pense, qu je pense que nous, nous sommes dans le mauvais camp euh, voilà, nous sommes entraînés dans, dans, dans une guerre euh, où je pense qu'il qu faut euh, non pas rester neutre mais euh, nous n'avons pas la maîtrise de notre politique euh, diplomatique en fait euh, donc je, je souligne que c'est vraiment nécessaire de voter, même malgré la fraude dominion qui, qui, qui, qui je pense, euh, sera effective pour 2022 comme elle a été en 2017. Euh, c'est nécessaire de voter euh, parce que euh, s'abstenir et faire le jeu d'Emmanuel Macron, parce que les rares macronistes iront voter, et plus il y a de votes contre Macron, plus leur fraude sera malaisée. On a vu un hein, cas de figure euh, lors des élections américaines en 2016 où il euh, y avait quand même euh, une fraude institutionnalisée avec les, les machines, euh, donc euh, avec le calcul de, de Dominion sur les machines à voter. Et euh, Trump est quand même passé à, à, à la surprise générale parce qu'ils ils ont mal calibré le logiciel et euh, Trump euh, avait beaucoup plus de votes que les élites mondialistes l'espéraient et donc il est quand même passé malgré tout et donc ils ont rectifié le tir en 2020 et euh, ils ont intensifié le, le ratio le, le, le report de vote en fait pour faire gagner leur candidat euh, joe biden et euh, je pense que c'est très important de, de voter aussi pour euh, pour cette élection, non, non seulement présidentielle, mais législative, euh, euh, parce que euh, la situation est vraiment euh, dramatique. En fait, personnellement, je m'étais abstenu en 2017, euh, au premier tour et au deuxième tour, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme catholique et je, je ne voulais pas participer à, à cette mascarade que sont euh, les élections républicaines. Mais là, la situation est vraiment trop grave. Et euh, je voterai donc Nicolas Dupont-Aignan par acquis de conscience, euh, car nous, nous devons bien sûr prier pour la, le salut de notre pays et la conversion de nos dirigeants, mais nous devons aussi agir. Et voter, c'est agir, en fait. Euh, nous ne pouvons pas rester passifs face à la destruction programmée de la France. Alors sur la fraude de Mignonne, je, je vous ai mis le lien vers un documentaire, « Le berger et le roi mineur » qui vous convaincra qu'en fait, euh, en 2017, euh, euh, Macron avait à peine 2%, et pourtant, ils ont réussi à le faire passer premier, au premier tour, avec euh, plus de 20%. Alors, il ne faut surtout pas écouter les sondages, car tout est faux, absolument tout est faux. Donc, euh, parce que les élites mondialistes veulent la réélection de Macron et lui opposer Le Pen au second tour, ils, vont faire, euh, ils veulent que le même scénario euh, gagnant pour eux... Euh, de 2017 euh, se réitère et donc euh, il ne faut surtout pas écouter les sondages qui sont trafiqués pour préparer l'opinion publique aux résultats frauduleux voilà donc euh, je vous souhaite euh, bon vote pour, euh, pour dimanche prochain en fait et à bientôt pour une prochaine vidéo